Ok Google, c'est Noël. Joyeux Noël et abonnez-vous à la chaîne YouTube Les Minute Maker. A demain pour la vidéo suivante. Allez, ciao, ciao